Bonjour à tous et à tous et Geko, alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite du plétrous sur Alice retour au pays de la feuille donc on va, bah, on va continuer directement de là où on s'était arrêté c'est à dire après ce petit combat euh, je pense que j'ai dû oublier une dent là-dessus donc on va aller chercher ça tout de suite on va aller chercher ça tout de suite tout de suite ah avec une petite mémoire je pense que je le prendre les pièces d'avant mais le point de sauvegarde était euh... on n'a pas compté euh, les objets ramassés donc on va aller chercher tout ça tranquillement et puis on va continuer l'aventure, c'est hein. tout Ouais, Je vais pas tout prendre, ça va nous prendre 3 heures, donc on va aller par ici. Et on va continuer tout de suite. On est reparti pour un peu de, pla un peu de plateforme, hein. on s'en met bien tranquille. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc euh, on va faire ça. Ouais. du moi calmez-moi. Regardez-moi ça franchement. Ça c'est pas beau quand même. Trop stylé. Hein. Moi j'adore les flics qui ont à peur pour ses cheveux, qui est vraiment, euh, qui est vraiment trop classe. Attendez, j'ai oublié de faire un truc. Du coup je vais pas bouger pendant quelques petites minutes secondes. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, voilà. c'est bon là. Ça explose dans tous les sens. C'est l'explosion totale. L'explosion. Continuons. Progressons dans, enfin au plutôt au pays des merveilles. Pas une, une surprise, hein. Et, ça pas au bout de survivre. Et regardez-moi ça. des Ma foi, euh, fort joli. Pas du tout. Hein. Alors c'est parti donc des nouveaux monstres. Des nouveaux monstres, jusque là on se tapait des petits globules bizarres. Je que le son est un peu fort. Oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, on va laisser les voix plutôt fort hein. Comme ça vous pourrez tout entendre Ça sera bien mieux Voilà. Ah elle meurt Alors go Je trouve cet effet, regardez moi ça, ce petit effet d'esquive Est beaucoup trop stylé Alors, qu'est-ce qu'il fait lui L'histoire peut éviter les attaques 2, 3, 4 voilà, on lui a pété son. Sa tasse sur la tête. Mais voilà. Et voilà, c'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut On progresse bien gentleman, dans le pile. Oh là là Oh là là On pile les merveilles Il le mer est complètement revisité pour l'occasion, qui n'est plus du tout merveilleux. Qui est en train de se faire envahir par, par une corruption assez bizarre, je pense, c'est rien, c'est juste la. En fait, c'est la folie de... du personnage d'Alice qui détruit. Euh qui détruit 6 visions Ce qui fait que Il commence... enfin, Tout le monde commence à devenir fou dans ce pays euh... Tout commence à Ah non je suis tombé Pas du tout Je vais de m'en sortir Ça va on est bien là On progresse bien là Je pense qu'on va arriver vers le chapelier fou Sacré chapelet fou Alors on va prendre un peu de vie Parce que ces petites plantes violettes nous régènent notre vie Donc, on va faire ça On va attendre un petit peu Monte full life à la dernière petite pétale de rose Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose regardez moi ça encore une fois franchement trop stylé encore vous n'êtes pas vous êtes... je vais essayer de parler toi bien vous n'êtes pas au bout de vos surprises vous le compagnie ah oui oui, oui oui Regardez-moi ça Est-ce que je peux rentrer là-dedans Pas du tout Donc là on voit quand on se met en mode petite Alice... Alors, globule. globule. Oh putain les salauds on va récupérer le... En mode petite Alice, on voit qu'il y a des passerelles qui sont invisibles. Mais le problème c'est quand on revient grand, et eh bien cette passerelle disparaît. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas peur. On va faire comme si tout était là, sous nos yeux. Cela aurait pu arriver, chère Alice. Connaissiez-vous le pauvre monsieur Crook, mort, calciné Le docteur Wilson ne croit pas aux combustions spontanées, mais monsieur Dickens avait raison. D'accord. On apprend un peu plus sur l'histoire, on apprend toujours un peu plus sur l'histoire, enfin, avec ses petits... Euh, ses, ses petites mémoires. J'ai l'impression qu'elle retrouve sa mémoire à chaque fois qu'on débloque hein, un petit... Euh objet comme ça alors voilà on a tué le nez de cochon qui va nous filer mais voilà une petite passerelle qui nous permettra d'aller récupérer les bonus qu'il y a au dessus Attends, tac, tac, tac, tac voilà c'est comme ça qu'on veut ça ça se passe plutôt bien Pour les, on est encore au début du jeu donc c'est relativement facile ce qui nous arrive ce qui est plateforme, ça reste le tuto, euh, les premiers combats, enfin là on a eu les premiers combats difficiles en deux phases, enfin qu'il faut tuer d'abord la... le casque de nos ennemis avant de pouvoir les tuer eux-mêmes, et euh, voilà, je sais pas si vous avez vu ce qu'il y avait dans le fond, franchement, je trouve ça beaucoup trop stylé, euh, euh, c'est la demeure du chapelier faux, alors on appelle le téléphérique, Je vais vous laisser avec, euh, avec euh, la cinématique. Donc, voilà. Cinématique, euh, cinématique toujours fort sympathique, toujours je sais pas, qui sont plutôt euh, inquiétants. Chez le Chapelier, presque comme je m'en souviens. Les apparences, tu le sais mieux que quiconque, ce chat trompeuses, Les je choses ont changé depuis ta dernière visite. Le docteur Bumby dit qu'il est bon de changer. Il dit qu'il faut l'accepter. On peut changer en bien ou en mal, mais sûrement pas en la même chose. Le Chapelier, trouve-le. Son esprit est plus changeant que le tien. Que mmh. sait-il de la différence entre le bien et le mal tu t'amuses bien, Lidl Je vois que tu n'as toujours pas retrouvé le sens de la réalité. Je sais me débrouiller toute seule, chat. Retourne donc dormir sur ton paillasson. Je crie, si j'ai besoin. Quelle humeur de chien hein La question n'est pas si tu as besoin, Lidl, c'est quand. Bah, tiens bon, et comme on dit, et toi Bien sûr, facile à dire. Quelle gentillesse ce chat, toujours Et voilà. Entrée fracassante dans la demeure du Chapelier. Va falloir trouver son chemin. Et petit changement de costume automatique. Que Pourquoi Habituellement, Puis, mes entrées sont plus soignées. C'est comme ça. Parce qu'il faut savoir que Alice, dans cette vision de du conte d'Alice au, au pays des merveilles, est complètement folle. Et donc, enfin, tout change tout le temps. Tout se modifie avec. Euh, ah, tiens, mémoire. Oh, bon. Lizzie, te souviens-tu de cette vapeur qui a soulevé ta robe par-dessus ta tête C'était juste devant chez Aros. Heureusement que je venais de laver ta culotte. Lol. Lol. Lol. Tout le monde Je sais plus ce que je t'en en train de raconter, mais ça doit être important, donc, justement, euh, important que j'en ai oublié à moitié. Alors, une demi là-bas qui nous attend, on va aller vite faire ça, bon là... Facile FACILE S'il meurt. Je te décapite mon gars, pas du tout. Regardez là, hop Ça débloque un petit passage avec des petites plateformes. On va sauter complètement l'aveugle, on verra bien où est-ce qu'on arrive. Ah putain, mais c'est pas beau ça pas beau ça Est-ce que je peux y avoir tout de suite Ah oh bien oui. Voilà. Voilà. Très facilement. Très simplement. Et encore un petit nez de cochon. Putain le c'est Ouh là Oulala. Je mets les pinceaux dans les dans les commandes. Je m'emmêle les pinceaux dans les commandes. Comme vous le voyez, je vous l'avais dit, hein, de l'action plateforme, on a vraiment des phases euh, de combat et des phases... Euh, Qu'est-ce que j'ai qu que ramassé là Je sais pas, je ne pas pas attention. Des phases qui sont genre 100% plateforme, c'est quelque chose que, particulièrement, j'affectionne euh, énormément. Et j'aime beaucoup ça, plutôt sympathique. Alors, je vous conseille de jouer à la manette. Hein si jamais vous voulez, vous, vous voulez le faire un jour je vous conseille que je vais le mettre, c'est beaucoup plus facile pour tout ce qui est la caméra, etc c'est le genre de jeu qui a des petits problèmes au niveau de la caméra donc si vous, enfin, si vous faites ça à la souris ou au clavier, ça va être euh, relativement désagréable euh... ouais, ouais, je peux aller par là d'accord, tout est tout là, hop, sympathiquement j'ai 227 dents pour pouvoir améliorer un objet on va faire ça sonnant on va faire ça relativement soon. On progresse dans la demeure du chapelier. Le chapelier. L'homme qui, qui flottait. Et bon! Ce qui est un tout petit peu dommage, c'est que. Euh, un tout petit peu dommage, c'est qu'on a un seul combo. Vous faites euh, X, X, X, X. Et, et voilà. Hop! Elle fait 4 coups, je pense. 1, 2, 3. putain! À 1, 2, 3, 4 Voilà, ça ça, 4 coups Et euh, c'est enfin vraiment la base de tout le gameplay C'est 4 coups les mêmes 4 coups identiques Bon après ça, ça c'est un, un détail Franchement, euh, pour euh, la, la qualité Du jeu, rien hein? que niveau artistique Je vous conseille de, de le faire Ah attends, c'est ça là voilà. merci C'est bien ça Je vous conseille de le tester Pour ceux qui aiment bien le, le compte des LCP merveilles euh, Je vous conseille d'y jouer parce que c'est vraiment... Euh, vraiment trop bien fichu. Alors, suis... viens là, toi. 3, 4, voilà, regarde, un combo, je lui pète sa théière sur la tête. 2, 3, et voilà, et 3 coups, et je le finis. On va, un, on va faire un double dash. Parce que du coup, à la fin de notre combo, on a un petit moment d'arrêt là. Juste maintenant, du coup, on fait double dash, et puis on peut prendre directement notre combo. Ce qui fait qu'il n'y a pas de temps mort. On va le rouler dessus sans respect. Sans s'arrêter Allez hop, tourne la valve Tourne la valve La valve tourne de la, valve entourne. Entourne de la valve La valve La valve Ah putain Je vais faire un truc de bon Ah mais non, on peut faire ça, regardez Hop, On a un double saut putain. Trop sticker les cheveux dans le vent, franchement les, les effets qu'ils ont fait sur le, les cheveux sont exceptionnels Ils ont fait un truc, enfin, sur, euh, je ne sais pas si vous avez joué au dernier Tomb Raider Moi j'ai joué au dernier Tomb Raider Et euh, ils ont fait un travail sur les cheveux un travail qui est exceptionnel, qui demande un, un PC vraiment de, de compétition Regardez un peu les décors autour, hein. je m'arrête un petit peu pour que vous puissiez admirer tout ce qui se passe Vraiment impressionnant Et donc le dernier Tomb Raider, ils ont fait un travail impressionnant sur les cheveux Mais il faut un PC de la mort alors celui-ci je trouve que le travail est tout aussi impressionnant Mais le, la, la configuration requise est beaucoup, euh, beaucoup plus faible Faut le faire tourner. On fait un double dash Et puis on reprend direct Comme ça le mec n'a pas eu le temps de s'en remettre de son combo Qui est déjà pris plein la gueule Et on va continuer à ramasser les dents On va continuer à ramasser les dents pour garder nos armes Ça sent quand même le... Je sais pas Trop classe non, je suis trop bon. Ouh, là Allez ah, passerai elle, bouge Bouge passerelle Combat, sans le combat On va aller chercher les dents Alors lui on va lui faire un double dash dans la gueule Voilà hop On revient sur lui Voilà c'est ça qu'on veut Oh putain qu ce qu'il veut je vais retirer une caméra lock, parce que je n'aime pas ça. Tiens, toi. What the fuck Je vais mourir. L'esquive d'elle Elle est morte, elle. Et voilà, eux, faut attendre, en fait. faut attendre juste la dernière seconde pour taper un âge. Comme ces plantes leur fourchette dans le sol et vous pouvez les taper sans qu'ils ne vous tapent. Après, vous voyez, enfin, les, les mécaniques de gameplay sont pas extrêmement difficiles, hein. c'est vraiment pour le... tout le côté artistique euh, qu'il faut tester ce jeu, hein. pas pour euh... pas pour son gameplay révolutionnaire. Hein. J'adore ce... cette esquive là, papillon, euh... papillon bleu qui est plutôt classe. Voilà. Un double dash, raté mon le... Le double, double dash, c'est pas grave. Toi, hop. What pas dedans, chef. Là dans l'autre on va esquiver, on va se barrer de là Faut, pas, enfin, faut, faut vraiment pas hésiter à abuser hein, du double dash hein, Parce que je sais pas si vous voyez ma vie qui fait vraiment un yo-yo là Faut vraiment pas hésiter à abuser du double dash pour, euh, pour taper des esquives hein. voilà. Parce que vous prenez relativement cher très très vite ça. Eh bien, euh, on va aller chercher le... J'entends un, un petit truc... Alors D'abord on va prendre ça... On va regarder autour en même temps... Ah voilà, oui, il y a des plateformes invisibles... Sur le petit mur... Sur votre gauche il y a un télé de cochon, c'est-à-dire qu'il y a un petit bonus à aller chercher là-bas... On va attendre que notre remonte, et puis j'arrêterai après ce petit bonus directement... Comme ça, ça me fera... Euh, un épisode de 3 et Ronde de Mamer... Comme j'ai envie de dire... C'est plutôt bien passé... Plutôt bien passé dans l'ensemble... Hein en dehors du fait que je suis un peu mauvais euh... en dehors des phases de plateforme tout va hop, on s'arrête là alors on prend le lance-poivre on va faire éternuer le cochonou et voilà, on va faire apparaître voilà, un petit bonus sympathique tout gentil voilà je t'ouvre mon cœur, Alice pour toujours, sans limite pas de serrure Et eh bien voilà Sans limite pas de serrure Je pense que c'est maman qui parlait Je n'ai vraiment pas fait attention à ça Et moi je vais vous laisser là dessus Sur cette vision du chaos Le plus total Je vous dis à très bientôt Pour l'épisode suivant D'Alice Retour au pays de la folie Je vous dis à très bientôt N'hésitez pas à aller sur Facebook, Twitter euh, on y est, on met de temps à autre des, petites, euh, des petits posts euh, pour, euh... Bah, pour vous mettre au courant de ce qu'on fait, hein, tout simplement. et euh, qu ce que j'ai raconté encore Je ne sais plus. Oui, les commentaires dans les vidéos, n'hésitez pas à en lâcher, parce que ça me fait très plaisir. On répondra à tout dans la mesure du possible. On vous dit à très bientôt. Enfin, on vous dit... Non, je vous dis à très bientôt, parce que mon avis n'est pas là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.